Votre douzième maison, elle va être une période durant laquelle vous devriez éviter toutes sortes de confrontations, de tensions ou de discussions tendues qui risqueraient d'escalader. La chance ne vous appuie pas durant ces journées, donc vous pourriez sortir de ces confrontations perdant. Essayez aussi ne pas prendre des décisions cruciales et reportez-les aux prochaines euh, journées si possible. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne. Votre signe, vous vous affirmerez et vous vous épanouirez et vous vous sentirez très bien dans votre peau. Les aspects que la Lune fait favorisent votre créativité, votre sensualité et votre magnétisme personnel que vous n'hésiteriez pas à utiliser pour convaincre les plus obstinés des têtes. Votre détermination et votre persévérance vous aideront à avancer dans vos projets. Vous exécuterez les tâches les plus compliquées avec beaucoup d'aisance et rien ne peut vous ralentir. La seule chose que vous pourriez avoir une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 votre deuxième maison, si vous travaillez durant cette fin de semaine, vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine de vente. Des dépenses nécessaires aussi pourraient s'imposer, mais aussi des dépenses qui seraient seulement pour vous voir plaisir ou faire plaisir aux autres, pourraient aussi être déboursées. Le plus important, que vous ne dépensiez pas plus que vous pourriez vous le permettre. La nouvelle lune dans cette même maison sera une très belle opportunité pour, euh, pour vous, pour commencer une nouve, un nouvel emploi si vous étiez à la recherche d'emploi ou bien trouver des nouvelles sources de revenus. Donc, si euh, vous étiez à la recherche d'emploi, euh, cette période sera très propice pour augmenter vos efforts pour soit la recherche d'emploi ou bien si vous avez déjà trouvé un emploi, c'est une très belle période pour commencer euh, cet emploi. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, cher Capricorne. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la...